Ses emplettes sur internet, aujourd'hui rien de plus banal. Pourtant, payer par carte bancaire sur internet peut vous exposer à toutes sortes de fraudes. Ces dernières années, les banques ont mis en place des dispositifs pour renforcer la sécurité des paiements en ligne. La carte bancaire avec cryptogramme dynamique fait partie de ces solutions efficaces pour protéger vos paiements par carte. Et Société Générale est la première banque en France à l'avoir proposé à ses clients. Vous vous interrogez sur le fonctionnement du cryptogramme dynamique Sur ce qu'il peut changer pour vous au quotidien Je suis Nelly, directrice d'agence chez Société Générale et j'y réponds tout de suite à vos questions. C'est quoi une carte à cryptogramme dynamique Alors David, vous connaissez certainement le principe du cryptogramme. Ce code à trois chiffres présent au dos de presque toutes les cartes bancaires. Code qui vous est d'ailleurs demandé lorsque vous payez sur Internet. Il permet d'assurer un premier niveau de sécurité, à savoir que celui qui paye sur Internet est bien en possession de l'ensemble des données de la carte. Le principe du cryptogramme dynamique, c'est qu'au lieu d'être imprimé sur le dos de la carte, ce code à trois chiffres est présenté sur un écran digital. Chez Société Générale, le code change toutes les heures, automatiquement et de manière aléatoire. En quoi est-ce plus sécurisé Le cryptogramme dynamique vous apporte un niveau de sécurité supplémentaire. Par exemple, si vous êtes en possession de votre carte et que vous êtes victime de piratage ou de vol de données, votre carte ne pourra pas être utilisée pour effectuer un paiement sur Internet à votre insu. En effet, le cryptogramme aura probablement changé entre le paiement et la fraude. Vous pouvez donc faire plus sereinement vos achats sur Internet, pour peu bien entendu, que ce site en ligne soit un site de confiance. Qu'est-ce que ça change au quotidien Le cryptogramme dynamique ne modifie presque pas vos habitudes de paiement. Le code confidentiel de votre carte est inchangé. Votre carte conserve bien entendu toutes ses fonctionnalités existantes. débit immédiat ou différé, plafond de paiement et de retrait, paiement sans contact, assurance et assistance. La seule différence se fait au moment d'un paiement sur Internet. Vous saisirez alors le cryptogramme temporaire affiché sur l'écran au dos de votre carte et non plus un cryptogramme permanent. Pourquoi toutes les cartes n'en sont pas équipées L'intégration d'un cryptogramme dynamique nécessite un dispositif technologique. La carte bancaire intègre des composants électroniques miniaturisés comme par exemple une horloge à quartz, une batterie lithium et un écran de liseuse. Cette technologie a un coût, ce qui explique que les banques ne l'intègrent pas sur toutes leurs cartes. Chez Société Générale, nous avons fait le choix de proposer le cryptogramme dynamique en option sur l'ensemble de nos cartes, au tarif de 12 euros par an. Est-ce que je peux avoir à la fois le cryptogramme dynamique et choisir le visuel de ma carte Chez Société Générale, c'est possible, mais pas avec tous les visuels. Par exemple, si vous voulez personnaliser votre carte, vous pouvez le faire avec l'option « Carte collection Crypto Tour Eiffel » au tarif de 26 euros par an. Ou avec l'option « Carte collection Crypto Voyageur au tarif de 32 euros par an. Que se passe-t-il au renouvellement de la carte Chez Société Générale, tout se passe comme pour n'importe quel autre renouvellement de carte. Nous vous adressons une nouvelle carte avec cryptogramme dynamique quelques semaines avant l'échéance de votre carte. La seule particularité réside dans le recyclage de la carte. En effet, la présence d'une batterie au lithium nous amène à mettre en place un processus spécifique. Il vous sera donc demandé soit de renvoyer votre ancienne carte à l'organisme de recyclage sans la découper dans une enveloppe T qui vous aura été fournie. Soit de la rapporter à votre agence qui se chargera de la recycler. Que faire si l'affichage du cryptogramme ne fonctionne plus La batterie est prévue pour durer au moins 3 ans. Tandis que chez Société Générale, les cartes sont renouvelées tous les 30 mois. Il n'y a donc aucune raison pour que la batterie cesse de fonctionner avant le renouvellement de la carte. Néanmoins, si le cryptogramme visuel de votre carte venait à se figer ou devenait moins lisible, il faudra contacter votre conseiller Société Générale. Il procédera à la refabrication de votre carte sans aucun frais pour vous. C'est déjà la fin de ce 5 des experts. J'espère que ces réponses vous ont permis d'avoir les idées plus claires sur les cartes bancaires à cryptogrammes dynamique. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour suivre nos prochaines vidéos. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.